Non, pour moi, c'est une, une passion avant tout et jouer en équipe pour partager des moments et c'est dans ces moments là qu'on arrive à construire un esprit de famille, un esprit d'équipe. How you perform with your team, inside but also outside of the game, means everything. It's important you just treat everyone with respect. Je crois que le sport une à la gente parce que c'est très divertissant. Puedes des partidos avec tes amis et vivre le maximum avec eux aussi. On travaille énormément, on rentre dans un système. Justement, à la fin, c'est pour toucher cette lumière et, et gagner.